bonjour les amis, bienvenue, c'est Franck pour Créolinium.fr donc là je vous passe le traçage du manche euh, parce que ça risque d'être trop long euh, donc une petite vidéo accélérée, ça va plus vite, c'est plus simple et ça m'évite de vous expliquer bon voilà j'ai tracé mon manche, alors ça n'a pas été euh, chose facile euh, la majeure partie des manches qui existent, qui sont fabriquées par les luthiers, enfin les luthiers, euh, ceux qui fabriquent des ukulélés pardon, euh, font un assemblage à queue d'arrondes sur le manche, donc une, euh, une queue sur le manche et euh, une contre-queue sur le corps du ukulélé. Moi, je ne choisis pas cette fonction-là, enfin cette, euh, cet assemblage-là, je préfère usiner... Avec une lame de scie, une fine rainure de l'épaisseur de la lame, 2 mm ou 3 mm. Et venir enchasser euh, mes éclisses dedans. Coller et contreserrer avec des mini coins en bois à l'intérieur du corps du ukulélé. Je ne sais pas si je suis clair, mais la vidéo vous expliquera nettement mieux que moi. Donc là, ben... Bah... Je coupe à la scie à ruban. Je veille à ce que je ne mange pas les traits, car ça pourrait être la catastrophe. J'ai pas envie de me faire chier à refaire un manche. C'est assez ardu comme ça, donc je fais gaffe. J'y vais tout doucement. J'ai même réussi à péter une lame de scie à ruban, mais bien évidemment, je vous le montre pas. J'ai pas être passé pour un peintre. Donc là, je suis en train de tailler à l'aide de l'acier anglais les rainures pour les éclisses. Mais euh, comme vous pouvez le voir, mon manche a déjà été préparé, déjà coupé. Et comme je suis un gros malin, je me suis bien fait avoir. Donc euh, la prochaine fois, je ne ferai pas la même chose. Je refais exactement la même chose. Je mets de l'acier anglais pour préparer mon entaille, celle qui va recevoir l'autre éclisse. Là, je viens de faire euh, la coupe pour venir insérer la, euh, les éclisses dans les morceaux. Ça s'est bien passé. Il faut juste que je reprenne parce que je suis limité un petit peu avec ma scie euh, ici. Là. Donc, je vais prendre ça tout doucement au bédane. Je pense que j'en ai un assez fin. Auquel cas, bah, si on n'en pas, je ferai ça à la scie euh, japonaise. Pas facile de re un trait de scie euh, déjà existant avec une lame euh, très fine de scie japonaise Mais bon, ça se fait et il faut s'appliquer Là je suis en train de reprendre tout doucement le... la tête du Koulélé, là où il va y avoir la mécanique euh, Je ne sais pas si vous voyez, mais l'érable est de toute beauté On voit les ondes là. il est magnifique, pas, j'ai pas envie de me louper tellement c'est beau donc là aussi faut que je fasse très attention à ne pas manger le trait car euh, pas le droit à l'erreur, pas envie de recommencer un manche, euh, c'est assez difficile à faire On reprise tout doucement la tête du poulet lait donc au rameau Voilà, je viens juste enlever les traits de ci-ruban. La finition elle est quasiment parfaite rien qu'au niveau du rabot. Et euh, il ne faut pas trop que je ponce. la finition que je vais appliquer, si je ponce trop, je risque de boucher les pores. Donc ça m'embêterait un petit peu. Après les petits coups de rabot, bah, et maintenant c'est euh, le ponçage. Rapidement à l'aide de la ponceuse à bande retournée sur euh, l'établi. Je m'applique à faire très très attention à ne pas partir en sucette car euh, le bois est de toute beauté. Là je ponce avec du grain 120, ça fait déjà une belle finition. Donc comme je n'ai pas de râpe assez fine pour faire ce travail, j'utilise une lime qui est relativement bien et enlève pas mal de matière quand même. Ici je suis en train de m'attaquer au gros du pavé, c'est à dire la mise en forme finale du, du manche euh, Beaucoup de matière à enlever, je ne sais pas trop dans quelle direction me diriger J'ai quelques idées mais euh, rien de bien précis pour l'instant Donc j'y vais à tâtons tout doucement comme vous pouvez le voir C'est euh, relativement compliqué pour moi, je ne suis pas luthier de métier hein, forcément, vous avez dû le voir Donc ça y est, je commence à avoir une idée générale de la forme que je veux lui donner. Euh, ça va se faire tout doucement. Encore une fois, tout doucement. Pas envie de me foirer. Une pièce assez compliquée à réaliser. Le ciseau à bois m'a aidé euh, énormément. Je répète que je n'ai pas de ciseau de sculpteur. Euh, si ma femme voit cette vidéo, euh, elle pourrait peut-être investir. Voilà. Euh, sinon, euh, pas de fil contre fil. C'est un bois euh, sympa à travailler. Je vous le recommande fortement. Euh, Rien de, de bien compliqué, sauf l'arrondi que je vais réaliser, là. vous allez voir dans quelques instants, c'est assez chiant, euh, j'ai dû finir à la Dremel mais j'ai coupé la partie vidéo car la poussière était extrêmement euh, chiante et nocive pour mon appareil photo. Je recoupe mes éclisses en longueur pour les ajuster parfaitement au corps euh, du ukulélé il euh, faut y faire hyper gaffe je suis obligé de reprendre mes coupes euh, tout, tout doucement au papier de verre euh, j'ajuste je contrôle, j'ajuste, je contrôle et le résultat était ma foi euh, pas trop mal donc voilà je vais raccorder euh, les éclisses aux manches à l'aide de la colle de mon talon et à l'aide de ces tout petits coins vous allez comprendre pourquoi c'est parti Alors Certains se demandent pourquoi je mets ma colle sous de mon établi bah parce que euh, quand j'ai mon... commencé mon apprentissage on faisait comme ça on mettait le résidu de colle qu'on avait sous les doigts sous l'établi je sais c'est pas très folklo mais <rire> voilà c'est une vieille habitude que j'ai prise et qui n'est pas forcément bonne parce qu'après il faut le décaper et ça fait partie du plaisir de décaper sous l'établi avec l'aide de, de serre-joint j'ai collé euh, les éclisses avec euh, le talon du ukulélé, donc la partie en bois que, euh, que je suis en train d'essayer de serrer. Malheureusement j'ai eu euh, quelques difficultés, j'ai dû faire appel à, ma, à mon épouse pour qu'elle vienne m'aider, ça ne jointait pas bien. Voilà le résultat, après 24 heures de serrage, c'est euh, sympathique. Voilà, je suis assez content, euh, ça s'est bien passé, ça joint parfaitement, et euh, vous verrez la suite malheureusement au prochain épisode, car c'est la fin de la deuxième partie de la vidéo. Merci d'avoir suivi cet épisode, euh, la suite très très bientôt.